Le soleil vient de se lever. Mark Zuckerberg veut te faire vivre en 3D. Nous, on est contents de retrouver l'ami GLG. Toum, toum. Toum, toum, <rire> Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 22 octobre 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On se donne rendez-vous tous les mardis et vendredis pour un petit résumé des news high-tech, smartphone, films et séries télé. Et on verra, si tu ne le sais pas, qu'on peut se retrouver également tous les jours en podcast. Bon, ça, on en parlera tout à l'heure. Allez, euh, parce que voir les produits en photo, c'est pas ça. Bye, GLG, la mini petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, pour le mois de novembre, on n'a pas validé le premier palier. Ça veut dire bah s'il n'y a pas de café, il n'y a plus d'émissions. En bah, bah, même temps, on fera autre chose, hein. on a d'autres prérogatives, voilà. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, ça permet de soutenir l'émission, ça permet d'avoir votre nom dans les crédits, comme ça, par exemple, comme nos derniers qui sont euh, Frédéric, Sébastien, Evil Neo, cool Fab et Ghost13, voilà. Et je vous rappelle, tous les tipeurs ont également les vidéos 24 heures avant tout le monde. C'est quand vous allez sur Tipeee, vous êtes tranquille, vous mettez un euro, vous êtes tranquille pendant un mois, et chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, je vous envoie une news dans Tipeee qui n'est accessible uniquement aux tipeurs, qui vous permet de voir les vidéos 24 heures avant tout le monde, avant leur publication en ligne. Par exemple, voilà, c'est le petit truc et ça permet bah, surtout de devenir un peu l'instigateur et le producteur de l'émission du mois prochain. Alors, est-ce qu'on fera un live à la fin du mois Bien évidemment. Est-ce qu'on va attendre le dernier jour Il me semble, parce que je regardais le dernier dimanche, j'en ferai bien dimanche 31. Voilà, dimanche 31 octobre, on fera certainement un live entre 11h et midi. Alors, vous pouvez faire des tipis et tout. Ce sera la, la, le dernier jour, la dernière chance de, de valider au moins une émission pour le mois prochain. Après, voilà, Si on fait peut-être on fera qu'une émission le mois prochain, le vendredi. Peut-être on en fera deux. C'est toi qui décide. Si tu aimes bien cette émission, tu te dis quand même que un bal, c'est pas beaucoup. Ça va pas te faire un deuxième trou de, de revolver, t il Bon, allez on parle... Oh, c'était pas ça du tout, <rire> c'était pas cette page-là. On parle de legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. Oui, parce que, bon, faut, faut pas, faut pas on se mentir, il est quand même pas mal actif sur YouTube. Depuis 2007, mon pote, hein, quand même, hein. Euh, vous regarderez, parce que même de rien, si vous regardez sur GLG Vidéo, vous regardez la première vidéo, elle date de 2007, alors c'était de la merde, <rire> mais c'était l'époque, voilà, c'était en 480p et tout, mais depuis 2007, et là c'est vrai que bon, bah, on a été quand même pas mal actifs au mois d'octobre, entre les JT du Geek, les reviews et tout, <rire> Nico il a pris son week-end, il m'a dit je peux prendre un week-end, ouais vas-y, <rire> c'est bon, c'est bon, t'as fait, fait tes 35 heures euh, le mercredi, donc on peut y aller. Donc, vous retrouvez toutes mes vidéos, les JT geek, les reviews, les choses comme ça. J'ai mis le truc de, de kickboxing, là, le thaïlandais, qui a, qui a fait quand même pas mal... Euh, voilà, donc, des fois que la vidéo soit non répertoriée ou un peu cachée. Voilà, vous retrouvez toutes mes vidéos sur le legeek.tv si vous voulez y aller. Et puis après, on parlera bien évidemment de... Euh des podcasts tout à l'heure, bien évidemment, puisque le titre putaclic, vous l'avez vu au début, les deals du jour sur AliExpress, c'est toujours en cours. Alors, elle m'a envoyé enfin la liste parce qu'elle voulait qu'on fasse une opération pour le mois de novembre, du 1er 11 novembre, faire plein de reviews pour que le 11 novembre vous puissiez acheter plein de trucs et tout, pour la fête des célibataires et tout. Bon, le problème, c'est qu'on est le 22, l'autre, elle m'envoie la liste aujourd'hui, quand bien même, ça partirait euh, cette semaine, pss, ça va être un peu tendu du string. Puis bon, quand elle m'a envoyé une liste, il y a 10 produits sur la liste, pff, Ouais, truc sympa, tu sais, comme les Divoom, les machins, que j'ai déjà testé en plus. Des haut-parleurs, des mains. que de la... Enfin, je vais pas dire que de la merde, mais des produits à 30-40 balles, quoi. Donc, pff, non, je veux dire que, bah non, euh, s'il n'y a aucune plus-value... Le seul produit qui est bien, c'est le Dreamy H11 Max, qui <rire> est dans la liste, que j'ai déjà fait. Enfin, <rire> les produits bien, les, les Divoom, les cadres Divoom, les machins, j'ai déjà fait. Donc, euh, on verra avec eux, mais il y a peu de chances euh, on fasse un truc bien... Euh, on verra, on verra avec elle, mais à mon avis, euh, on est sur le même délire que je pensais, c'est-à-dire bah, plein de petits produits pas chers, enfin les reviews pour prendre un billet, c'est faisable, mais il n'y a rien qui m'excite. Je préfère faire des petits produits comme à ce phase découvrir, voilà. découvrir des marques, des produits, comme on a vu avec le EKSA ou avec le One Audio. Voilà, découvrir des trucs, mais après, faire du petit produit pour faire du petit produit, ça m'intéresse pas. Surtout qu'on verra que le planning du mois prochain est déjà bien, bien chargé. On parlera d'un produit qui est sorti cette semaine, dans lequel tu es peut-être passé à côté, ça s'appelle le DJI Ronin 4D. 4D ou DJI Renin, je vois l'intérêt avec les Japonais, <rire> voilà. Rona avec Jean Reno, c'était bien. Bon, bon voilà, oh, c'est un autre délire. Il propose un produit hybride. Alors, certains auront peut-être eu la problématique. Par exemple, si vous faites un peu de vidéo. Alors vous avez un DSLR, un appareil photo Canon, Nikon, avec un gros objectif, c'est un truc un peu dégueulasse, quoi, bien lourd, pas du tout ergonomique. Et bon, stabilisation, même si ça fait des, des progrès et tout, on veut tous, enfin tous les, les vidéastes, se disent « oui, alors, il faudrait un steadicam. Donc il y a des gros steadicams parce que les appareils sont énormes et très lourds, donc tu mets un gros steadicam comme ça sur une barre, ou alors il y en a deux avec les deux mains, tu mets ton truc au milieu, il est stabilisé, c'est génial mais le problème, c'est que tu ne vois pas ce que tu filmes. Donc, il faut aussi mettre un écran externe que tu connectes à ton appareil photo ou à ta caméra, qui met au-dessus, qui doit être auto-alimenté, qui doit avoir des batteries pour pouvoir visualiser ce que tu filmes, pour pouvoir te balader. Donc, ce qui fait qu'à la fin, tu as un setup de psychopathe digne d'un mec qui fait des films euh, voilà, pour Netflix. C'est-à-dire qu'on a vraiment un gros setup. Et là, DJI propose en fait une solution clé en main. J'ai vu une vidéo, euh, je ne sais plus que ça, je crois que c'est Laurent Schmitz qui disait qu'il appelait la poule d'eau. En fait, DJI s'est dit, nous on va vous sortir un produit clé en main, c'est-à-dire tout en main. Il propose un euh, Steadicam intégré sur un axe avec une tête un peu comme une tête de poule, on voit ici là. Une tête de poule d'eau, j'ai bien aimé la blague, voilà. Ici, il propose un module qui intégrera toute l'électronique et euh, la batterie, bien évidemment, et la SSD de 1 Tera, puisque en fonction de la compression, les poignées, les machins, un écran externe, soit que tu peux fixer sur la caméra pour avoir un retour, mais il y a également une version sans fil. C'est-à-dire que tu pourrais avoir un mec qui filme et à côté, un mec qui a l'écran et les joysticks pour aider la caméra. Ça veut dire que tu pourrais soit mettre la caméra sur une bagnole ou sur un trépied, ou alors quelqu'un qui s'occupe que de filmer, de suivre les gens, donc qui ne s'occupe pas du cadre, et quelqu'un qui est dans une voiture et tout, qui lui aurait les télécommandes et pourrait contrôler. Et bien évidemment, une grosse caméra à l'avant, parce que DJI, mine de rien, il est là mine de rien sur leur drone sur leur drone ils ont euh, des caméras de ouf une caméra qui filme jusqu'en 8K 60fps quand même, non 6K 60fps je crois c'est 6K 60fps, 4K et tout enfin, un produit incroyable et surtout qui, alors bon ça fait 10 000 balles, hein, encore une fois, 8 ou 10 000 balles je crois, en fonction de, des tarifs ce que tu prends, mais si on prend le, la problématique d'acheter un DSLR, une caméra Canon Sony, malin, qui vaut euh, vite une blinde, l'objectif qui vaut autant que la caméra un écran LCD, un truc, donc tout ça qu'il va falloir assembler toi-même. Là, quelque part, on a une solution qui est clé en main, qui est incroyable, qui est très très dédiée, typée. Encore une fois, c'est pas pour faire des vlogs, de filmer des temps que ça va être intéressant, mais c'est vraiment le truc où on a un truc tout en un. Alors, bon gré, malgré, encore une fois, mais on peut quand même changer les, les objectifs. Mettre, il y a un 24 ou un 35, je crois, de mémoire. J'ai vu celle de, je crois que c'est Laurent Schmitt et celle de Peter McKinnon. Euh, le produit est extrêmement intéressant et extrêmement hybride pour tous ceux qui ont déjà eu cette problématique de tout en un et tout. Je trouvais ça assez intéressant, où DJI sort vraiment de ça. Sa, je ne sais pas dire que zone de confort, mais on les connaît surtout pour les drones, mais ils sont aussi connus vachement pour le cinéma. Et là, ils nous proposent vraiment un gimbal avec la caméra et tout. Et c'est le genre de produit, à mon avis, qui, euh, qui va plaire à beaucoup, hein, qui est vraiment la solution ultime. Disent, ah ouais, enfin un truc qui est maniable, agréable, on le prend, on n'a pas besoin de démonter et tout. » C'est un budget, mais bon, dans le cinéma, ils ont le budget aussi, et je crois que ça va même certainement pouvoir se louer... Euh, je crois qu'en France, celui qui fait le plus, c'est les Ciné, parce que qu'avec NoTech et tout. Mais voilà, c'est peut-être le genre de trucs que tu peux louer après et qui vont être vraiment incroyables. On parlera des sorties de la semaine. Oh, je vous... On a parlé déjà des produits Apple, mais on parlera des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro avec un article qui est qui avait du sens, qui signe-t-il la fin des smartphones chinois C'est très putaclic, forcément, le titre, euh, l'article a très bien marché. Comme quoi, hein pas de secret. Hein mais euh, on, on l'aura vu, comme on l'explique dans l'article, c'est que les smartphones chinois sont divisés en trois catégories, soit les smartphones, ce que nous on appelle de Shanzai, les petites marques qui ne vendent qu'en export, Umidigi ou Le Ulefone, ils fabriquent en Chine, ils vendent en export, on ne sait pas trop s'ils sont Google-friendly ou pas, mais bon, voilà, ils font leur petit business uniquement sur Internet. Et ensuite, on a les grosses marques, Oppo, Vivo, Xiaomi, bien évidemment, qui proposent des téléphones qui sont de plus en plus haut de gamme. Tous les derniers, Xiaomi, Oppo, Vivo, sont assez chers quand même, malgré tout. Et ils ont leurs sous-marques, on va appeler plutôt les Realme et les Redmi, qui eux, vont être plutôt sur l'entrée de gamme, avec des téléphones qui peuvent commencer à 100 balles. Là, c'est la promo AliExpress du jour. Il y a le Redmi... ce que c'est qu'il est Il est là, le Redmi 9A, il fait 79 euros, quoi voilà. Et t'as quand même, bon, le téléphone, il est quand même plutôt bien. Donc, on est divisé en, en plusieurs familles comme ça, où on a les pas chers, les chers, malheureusement, on a un peu entre les deux, on est d'accord, et, euh, et les smartphones un peu de chanzaïs. Donc là où on peut arriver voir un acteur comme Google qui se dit oui mais bah alors attends oui il y a Apple et Samsung qui ont tous des téléphones qui sont sur les flagships qui sont à 1000 balles 1000, 1500 balles euh, allons-y gaiement j'ai pas l'impression que le SMIC ait augmenté tant que ça mais euh, voilà 1000, 1500 balles ça paraît tout à fait euh, correct pour eux et euh, Google qui arrive avec deux modèles qui sont les nouveaux pixels alors certes sur le papier on n'a pas l'impression que c'est le plus fou de fou au niveau des pixels et tout mais euh, l'expérience aura prouvé que sur toutes les dernières générations au niveau des de caméras ils ont moins que les autres mais ils défont tout le monde. Grâce au logiciel, les produits sont puissants. Le problème de tout le monde, non, mais les mises à jour. Alors, je sais pas si comme vous, mais moi ouais, les mises à jour, alors je suis pas trop fan, mais quand il y en a une, je suis content. Puis je vois que je mets la mise à jour, je me dis mais ça a rien changé. Je <rire> n'y a rien de truc. Oui, mais voilà. En fait, tu as plus de, de sensations en mettant un launcher sur ton téléphone qu'en quand on une mise à jour. Alors, quand tu mets un launcher tout est différent. Mais quand tu mets une mise à jour, il n'y a rien à part les problèmes de sécurité. Je veux dire, regarde chez toi tout ce que tu as de connecté avec que de la merde. Entre moi, le capteur de porte, les caméras, les trucs de marques diverses et variées. Je veux dire, des failles de sécurité. Il y en a, à mon avis, beaucoup plus que dans ton smartphone qui tourne sous Android. Mais il y aura quand même toutes les dernières mises à jour. On a un téléphone qui est... Les deux modèles sont extrêmement intéressants. Notamment, bah, pour moi, le Pixel 6, et 6 Pro qui fait 6,7 pouces avec un écran QHD et un gros Q, s'il te plaît. Je vous rappelle, QHD, il y a deux QHD. Il y a une QHD qui a un petit Q. Et une QHD qui un gros Q. Je suis désolé si ça te fait sourire. <rire> Moi, je ne suis pas de ce niveau-là. <rire> non, je suis bien en dessous. <rire> donc, petit Q, petit HD. Ça veut dire que c'est du 960 par 540, je crois, de mémoire. Et grosse QHD. Donc là, on est sur euh, du 4K. Voilà. En théorie. Donc, euh, deux modèles qui sont extrêmement intéressants. Et surtout, qui sont extrêmement bien positionnés. Bon, au niveau des appareils photo, apparemment, ça défonce tout. Même avec un demi-en-pixel. Un 50 millions pixels pour un long vision. Enfin, les caméras sont. Euh, voilà. donc les derniers ont déjà prouvé qu'ils défonçaient tout au niveau de la photo, donc on les croit sur parole. Les prix sont quand même relativement agressifs puisque 599 euros pour le premier ou 649 euros TTC. Ben, forcément, 20% de TVA sur 600 balles. 600 balles 20%, ça fait déjà 120 balles de TVA. Donc tu comprends, 600 plus 120 balles, tu vois, on serait déjà à 720 euros TTC. Donc ils ont aligné le prix euro dollar. Euh, 649 euros TTC garantie deux ans Parce que je rappelle aux Etats-Unis et tout, Souvent c'est garanti que un an états hein. unis Asie, il y a vraiment qu'en Europe C'est garanti deux ans Donc 649 euros TTC Pour un modèle certes entrée de gamme de chez Google Mais on a quand même un Google, bonne photo Bon appareil, leur nouveau processeur et tout Moi je trouve que bah, Entre un Google ou un Xiaomi euh, ou, ou un Honor <rire> les Honor qui s'enflamme un peu et on commence à se dire, ouais là on a quand même un Google, il est bien, oui certes, il y a le design, la caméra, machin et tout, mais Voilà, on a quand même un téléphone de chez Google et tout, et le 6, le 6 Pro qui sera lui 899 euros TTC, c'est quand même le meilleur des meilleurs chez eux, le plus cher, et euh, pas le meilleur des meilleurs chez Samsung et chez Apple, on est loin de là. Donc le fait de réduire un petit peu les prix comme ça, je trouve que qu'il bah, rentre dans ce nouveau marché où les Chinois se sont complètement emballés, on l'a vu avec OnePlus. Ou Oneplus, ils ne pouvaient pas vendre 600 balles à un Oneplus. <rire> c'était joli, là, Oneplus, mais 600 balles. Je veux dire, maintenant, t'imagines en équivalent si tu pas un Oneplus ou un Google. Je veux dire, pour tout le respect que j'ai pour Oneplus, et comme j'ai aimé la marque, non Eux, Oneplus, la philosophie, c'était défoncer la marque. Défoncer les prix. Enfin, pas défoncer la marque. Défoncer les prix et euh, ils ne le font plus. Voilà. Donc, euh, vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Mais voilà. Bon, le titre putaclic clic, ou le titre pack. <rire> putaclic. à clic. Voilà. voilà. Bitch to click. BT. Oh, BTC <rire> Nous, on n'est pas sur du Bitcoin, on est sur du BTC, du Bitch to Click. <rire> C'est cliquer de la... Bon, clique. voilà. Bon, après, tu feras la traduction que tu veux, si tu es américain ou pas. Relancement, puisque j'ai plus de temps et puisque vous l'avez vu dans la newsletter de Tipeee, oui, parce que je mets des petits mots tant qu'à faire, je les mets aussi sur Facebook, hein, vous inquiétez pas... Hein. C'est le même message, j'ai euh, fini toutes mes reviews urgentes pour le mois d'octobre, et là on commence à planifier le mois de novembre, mais j'ai rien d'urgent avant le 11 novembre. Donc, euh, on est plutôt pas mal. Après tout le reste, c'est de la vidéo, je l'appelle non rémunérée. Ça veut dire bah, c'est des produits en échange. On avait la Seiko, là qui est tombée aujourd'hui. La semaine prochaine, j'aurai les deux cubos. Après, euh, on va essayer de faire la Rift Tiger. Là, j'ai reçu les mots de Pagani et tout. Voilà. Tout ça, c'est de la petite review. Il n'y a pas d'impératif. On fait quand on a le temps. Relancement de mon blog s'appelle lesmagouilles.com. C'est mon premier blog. Un blog de l'an 2000. <rire> Toi aussi, t'as un mec mortel Voilà. Donc, c'est mon blog que j'avais monté en... Je crois que c'était le tout premier, ça devait être en... Même avant 2007, j'avais monté. C'était à... à http http.lesmagouilles.free.fr euh, euh, Il est toujours en ligne, je sais pas comment il est passé. Il faudrait que je contacte Free, peut-être. C'était mon ancien abonnement. Et après, c'est devenu magouilles.com donc c'était avant l'an 2000. Donc, c'est un site qui a 21 ans. Donc, il a un petit peu des watts, ça veut dire dès que je remets un peu des trucs dessus un peu intéressant, et eh ben, on a tout de suite un peu de, de ref, là on le voit dans les stats, on est passé tout comme ça, puis bon évidemment, il y a vous qui êtes un peu curieux, et un blog que j'ai voulu hybride, ça veut dire que chaque article est disponible en article et en podcast. Oui monsieur, ça veut dire que quand tu vas sur l'article, ici, si tu, jamais tu ne suis pas en podcast, tu pourras soit lire l'article, soit ben, c'est moi qui lis l'article et je te fais un podcast avec en rajoutant des trucs des petits détails croustillants afin que la version podcast soit un peu plus édulcorée que la version audio ici donc on retrouve là et à la fin on retrouve la version podcast alors je suis content parce que j'ai déjà eu une personne qui m'a écrit qui m'a dit qu'elle était pas non voyante mais était très elle voyait très très mal et qu'elle aimait beaucoup la version audio parce que ça lui permet voilà d'écouter c'est un format qui est plutôt court qui dure 5 minutes j'essaie d'en faire au moins un tous les jours. Je vais essayer d'alterner. Aujourd'hui, j'en ferai pas parce qu'il y a le JT du Geek. Donc, il y aura la, la version podcast. Mais voilà. Et on parle un peu de tout et de rien. Notamment, bah, nouvelle passion qui sont les montres. J'ai reçu... Elle est où Celle-là, là, qui est un mode Seiko. Ça veut dire que... Alors, je suis dégoûté parce qu'il m'a dit qu'il n'avait pas de fond. Il m'a mis un fond avec une marque. Donc, j'ai commandé un fond sans marque, mais c'est un mode. Ça veut dire qu'ils prennent le mécanisme, ils prennent le contour, ils prennent le bracelet et ils font une montre avec. 88 euros la montre. Et on a quand même un mécanisme Seiko. J'ai mis des photos. Je parlais de, des Lego techniques la semaine dernière. Les marques en Asie qui ont des noms français alors qu'on ne les connaît pas. Voilà, le montre-moi ma montre. Voilà, tous les jours, j'essaie de vous mettre un petit article et une version podcast qui, voilà, qui permettent d'élargir un peu, en ne pas parlant que de high-tech, mais là on peut, je peux parler de tout et de rien, de moto, de montre, et surtout cette version podcast qui euh, a un gros potentiel, c'est une version qui est courte et qui permet pour moi bah, d'avoir écrite, et tout. donc écrite on fait du SEO pour Google, et audio on fait du podcast et du mot-clé un peu pour Spotify et les autres euh, sites, voilà. Bon, on parlera bien des Honor. Voilà, des nouveaux Honor X30i et X30 Max, dont forcément le X30 Max m'aura tapé dans l'œil avec ses 7,09 pouces. Alors, voilà. avec un Honor. Voilà, Honor, ils font malgré tout de bons téléphones. Ils sont trop chers, mais ils sont bons téléphones. Bonne caméra, bon processeur. Donc, il y a peut-être un, euh, un petit truc à faire. Alors, si on parle par exemple du Honor X30 Max, avec un écran LCD en forme de goudo de 7,9 pouces, en Full HD euh, 1080. 1920 par 1080, oui, c'est ça. Donc, c'est bien. Euh, Après Selfie, 8 millions de pixels, pas mal. Caméra à l'arrière, 64 plus 2. Un Dimensity 900, donc qui sera bien en 5G. Une batterie 5000 avec une charge rapide de 22 watts. La configuration n'est pas de dingo, mais si le prix, on peut rêver, hein, était correct, c'est le genre de téléphone. Bonne caméra, bon processeur, une belle petite configuration et tout. Pour l'instant, il a toute la configuration pour avoir un tarif qui serait raisonnable. Moi, j'estime raisonnable, c'est pas plus de 400 balles, là. Faut pas déconner, un hein. dimensity 800, euh... ah, peut-être 500 balles maxi. Euh... Mais non, après, tu vas me dire, à 599, on a un Google Pixel qui est moins grand, mais qui est quand même bien spéqué aussi. Donc, à voir à combien ils vont les vendre, mais encore une fois, voilà, euh... dans cette gamme-là, moi, le premier, je me dis, il euh, y a quand même un Google Pixel. Euh... Alors, certes, plus petit, il faudrait vraiment... La taille ne, ne fait pas tout. Il n'y a pas que la taille qui compte. <rire> N'est-ce pas, messieurs, mesdames voilà. Bon, on parlera de la confirmation également. Xiaomi de... commence à teaser, enfin, surtout via la gamme Redmi, ses nouveaux Note 11, Note 11 Pro et Note, Pro, Note 11 Pro+. Plus. Mmh. voilà, donc bon des téléphones qui pourraient être les nouveaux flagships de la marque, on sait que la gamme Note marche très très bien, hein. les, les Note 9 les... je sais pas si un 10 oui certainement, le 11 bon pourquoi pas, après il va falloir voir ce qu'ils vont nous proposer, surtout à quel prix, parce que voilà, encore une fois, bon bah ils vont nous faire un upgrade de ce qu'ils ont déjà, le téléphone a l'air plutôt joli, l'électeur de le sur le côté des haut-parleurs JBL, puisque bah, maintenant on est, on est sur de l'upgrade, donc ça veut dire qu'ils prennent des modèles qui existent et ils disent bon on va améliorer tous les défauts, bon le son c'est pas toujours fou. Il hein. y, y a un truc qu'on pourra quand même à, à, à être d'accord chez Apple, c'est que le son des, de tous les produits Apple est fou. quoi. Le MacBook, le iPad, le iMac, au niveau des haut-parleurs, ils, de, ils mettent du Cali. Donc là, le fait de mettre aussi du JBL, de faire un truc plus fin, d'avoir bien leur nouvelle charge rapide à 120 watts, Puisque bon, ils n'ont pas grand chose à fourguer. Les nouvelles caméras, mais on voit que sur la part de la Sony 666 à 50 millions de pixels doublés, il bah, n'y a pas grand chose de plus. Bon, bah, ils vont nous mettre un peu tout ce qu'ils ont avec les dernières technologies, une évolution. Pour l'instant, il n'y a que des pré-commandes, de... des pré-réservations du téléphone. On connaît pas encore le prix ni rien. Je ne sais pas si je vais en avoir ou pas. J'ai pas eu de contact et tout, mais ils risquent de s'énerver un peu au dernier moment. Est-ce qu'on l'aura Est-ce qu'on ne l'aura pas Il est euh... passé par ici il passera par là. On parlera de la vidéo du jour, la première vidéo de la Seiko Kinetic. Alors, on, on j'ai pas mal de contacts, là, notamment avec un site américain euh, qui fait de la montre en kit. Mais euh, bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de vidéos de montres. Donc, c'est pas facile. Même euh, avec Code 41 et tout, ils nous ont répondu oui. Donc, on va voir. Euh, j'ai Sigul aussi. Voilà. On essaie de contacter pas mal de marques qui pour l'instant nous disent bon, on est quand même, on n'a quand même pas beaucoup de montres, on n'a quand même pas trop montré ce qu'on est capable de faire. Et le panier est relativement bas. C'est des montres à 100 balles. Donc si on pouvait montrer de des montres à. 200, 300 balles, tu vois, pour faire voir un peu, voilà, des montres un peu plus chères. Donc là, la Seiko Néo Classique, c'est un peu ça, parce que prix TTC en France, elle est vendue 249 euros. Euh, non, 299. 249 euros pour la version beige et 299 euros pour la version bleue. Voilà, si vous cliquez sur la version sable, elle est à 249 euros. Je l'ai vu hier. Je reclique dessus. 200, elle est remontée à 289. Putain, elle était à 289. Les bâtards <rire> Genre, genre ils attendent qu'on mette la review pour, pour remonter les prix. C'est pas cool, c'est pas, pas sympa, c'est pas, genre, ouais, bah dans la vidéo, il a dit 299 non mais en fait, j'ai fait un screenshot, hein, du prix, donc elle était vraiment à 249€, il faut attendre, il hein, faut attendre les promos, c'est pas moi qui décide des prix, hein, je suis désolé, mais moi, je fais la vidéo, je donne un prix, après la CEO, il décide de remonter les prix. La vidéo elle est en ligne. Ah bah euh, nous aussi <rire> Les prix aussi. Bon, vous pourrez trouver 249 euros, 299 euros TTC, une montre kinétique. Je vous rappelle, une montre kinétique, c'est une montre à quartz, mais qui n'est pas alimentée par une pile, qui est alimentée par un condensateur. Le condensateur, il faut le recharger. Et pour le recharger, il y a un mouvement automatique. C'est-à-dire qu'il y a un balancier derrière qui tourne, qui alimente le condensateur. Le condensateur alimente le mouvement à quartz. C'est une montre qui est surréaliste. je ne connaissais pas du tout ce mécanisme, et apparemment, ça a plus de 20 ans, hein, donc euh, c'est vraiment un vieux truc, mais je ne connaissais pas du tout, et je suis extrêmement fan du côté, ça euh, mémorie, ça se met à jour tout seul, euh, là, moi, je suis à 10 secondes de, de réserve, ça veut dire que j'ai une semaine de, de, de réserve de marche, si je veux la poser sur une table et tout, enfin, euh, regardez la vidéo, vous il y a pas mal de trucs qui sont hyper intéressants, notamment la remise à l'heure automatique et tout, voilà. Et ça permet d'arriver avec une montre qui est un peu plus péquée. La semaine prochaine, on fera la Rift Tiger qui fait moins de 200 balles. Et j'ai reçu ce matin... <rire> Alors la boîte est belle. Hein. Les deux nouvelles Pagani euh, qui sont arrivées, euh, elles ne sont pas données, hein, les deux. Hein. Les deux, il y en a pour 300 balles quand même. Hein. Regarde comme elles sont belles. Avec du, du NH35 et tout dedans, je crois. Hein. Celle-là, il n'y a que la, la date. Et celle-là aussi... Elle est où la date Oh, la date, elle est à 6h. Étonnant. La, la boîte est belle, hein. celle-là, regarde, putain, la vache, euh, elle est jolie Et en fait, il y a eu la boîte regarde, il y a eu la boîte dans un carton Celle-là, celle elle a l'air un peu moins euh, Un peu moins chialée. Et elle est où Et euh... elle est où, la date Il n'y a pas la date sur celle-là, oh, c'est dommage oh, Elle est jolie, hein. oh, le bracelet et tout Voilà, donc ça, c'est des montres que je vais vous présenter euh, Novembre, je vais faire la Rift Tiger pour la semaine prochaine comme ça, on sera bien. Encore une fois, démontage et tout. Alors encore une fois, concernant le démontage, j'ai pas encore eu les commentaires, mais je vous donne déjà la réponse. Pourquoi on n'a pas démonté la montre entièrement Un, puisque quand on a discuté avec l'horloger, il m'a dit que c'était peut-être un petit peu comme avec les bagnoles. Lui, il regarde beaucoup de vidéos sur les bagnoles. Il me dit jamais, les mecs, quand il parle de, tiens, euh, nouvelle euh, Audi avec moteur V8, il ouvre le capot, il fait voir le moteur, mais personne va aller démonter le moteur pour faire voir les pistons, les segments et trucs, quoi. Tout le monde s'en fout. Et Même Villebroquin, choses comme ça. Mais par contre, on aime bien ouvrir le capot pour regarder le moteur. Pour regarder rien. Oh, il est beau. Enfin, bon, voilà. Et eh bien, il les montre, c'est à peu près pareil. Il me dit, on ouvre, on voit le mécanisme. Après, si vraiment... Euh, je voulais payer, parce que voilà, au bout d'un moment, c'est du temps, et que démonter, on peut le faire, mais pour l'instant, lui, pareil, il ne voyait pas trop l'intérêt. Surtout que la montre kinétique, je vous ai mis dans les fiches, il y a déjà un... c'est un youtubeur enfin, anglais, c'est un horloger anglais, qu'on a réparé une, il a... donc il a tout démonté, on voit qu'il n'y a rien dedans, il y a un châssis, un mécanisme à quartz, et un truc pour recharger le, le condo. Après, est-ce que dans l'avenir, on devrait démonter les montres, surtout les montres chinoises, pour être sûr pourquoi pas Il n'est pas contre, mais il euh, faut que je paye. <rire> voilà, Là, il, il m'a tout fait gratos, parce que c'est juste un petit démontage comme ça. Mais il m'a dit, après, on peut faire, mais pour l'instant, il faut qu'il y ait la nécessité. Mais voilà, donc ça permet d'attaquer un petit peu les montres. Montre-moi ta montre, que je te la montre. et <rire> Marque de montre ou montre de marque Donc là, c'est marque de montre ou montre de marque Et c'est vrai que c'est une subtilité qui est à moi, autant euh, Franck aura euh, le, le token du tic-tac. montre de marque ou marque de montre Monde de marque on va dire, ça va être une montre, une montre qui est d'une marque, on va parler des diesels, des montres Ferrari, des trucs qui sont des montres de merde, mais avec une marque derrière. Et marque de montre, bah là, du coup, on aura compris, c'est une marque qui fait que de la montre. Donc la Seco, pour moi, c'est une marque de montre. Voilà. Ce n'est pas une montre de marque. Enfin de, voilà T'auras compris un peu le délire Les montres Nike et tout On en trouve plein sur internet Des, des merdes Et voilà Des montres à quartz et tout Donc euh, je suis content Voilà première review Et euh, bah, je suis déjà full booké J'attendais une autre montre en kit Je sais pas Le tracking a été annulé Donc ils m'ont remboursé Mais euh, j'ai au moins 10 reviews de montres Déjà en stock Entre ce qui va arriver Ce qui nous attend Sigul on attend Code 41 Ils nous ont presque dit Qu'il fallait qu'on fasse un peu nos preuves Donc le fait de mettre un peu Du Seiko Du rift Tiger. Et après, euh, mettre d'autres montres. Sigul aussi, on est en train de voir ce qu'on peut avoir, ou si on peut au moins avoir des garros pour essayer de faire du Sigul et tout, ça pourrait être assez intéressant. Voilà, voilà, voilà. Bon, euh, les refus à venir. Donc, semaine prochaine, Cubo Note 9 et Cubo King Kong 5. Ceux qui ont vu sur mon Instagram, ils m'ont envoyé deux téléphones d'un coup. Ah, je ne vais pas dire qu'ils sont deux merdes, mais le Cubo euh, Note 9 c'est de la dôme en en Il ne vaut rien le téléphone. À part qu'il y a une batterie amovible, la notification, le téléphone il casse rien. Le King Kong 5 il est un peu plus intéressant. Les deux téléphones valent 100 balles environ, 100 moins de 100 balles pour un et 120 balles pour l'autre. Donc je vais certainement faire une review avec les deux téléphones dedans. Où on mettra les deux puisque c'est la même <rire> la même merde. C'est même voilà un truc. Non le King Kong est pas mal. Tout monde fait le King Kong est pas mal. Avec sa caméra 40 millions de pixels, il est étanche et tout. Le King Kong 5 franchement il est bien. Pas en version pro mais en 5 il est Plutôt Sympa, l'autre après euh, vous allez voir, c'est vraiment pas terrible. Hein. Il est tellement pas bien que la résolution, ils l'ont marqué nulle part. Je pourrais pas marqué résolution. Je vais en tout doux parce que c'est du QHD, mais du QHD petit Q donc petit HD de 960 par 540. Donc, on n'est même pas sur du HD, on est entre du toi, du, du VGA et, et du HD quoi. Donc c'est vraiment voilà, on est vraiment sur du pas cher et euh, un téléphone à moins de 100 balles qui est certes tout euh, intéressant avec sa batterie amovible. Surprend la promotion du jour par exemple qui est le Xiaomi Redmi 9 2 plus 32 là tu fais 3 plus quelque chose hein, à 79 euros t'as quand même un Xiaomi quoi et ou 80 et quelques euros comment il fait il fait 96 euros pour avoir un cubo pff, je pense que voilà ils ont plus ils sont en train, ils sont en train de louper le coche hein, de, des prix des machins ils tiennent plus la compétition c'est pas possible donc il y aura une vidéo clé 2 de Pagani Design oui alors j'attends la Redmi Watch Lite 2 c'est quelque chose qu'on peut voir, c'est que par exemple dans la dans la, dans la la vidéo, non c'est pas ça, euh, c'est que j'ai mis, voilà. Dans le Note note 11, on parle aussi qu'il pourrait y avoir de la nouvelle montre aussi, donc une euh, Redmi Watch. Alors moi, on va parler de la Redmi Watch Lite, que je devrais recevoir, donc est-ce qu'ils nous sortent juste une Redmi Watch Lite 2 où est-ce qu'il y aura une Redmi Watch Donc, Il y a peut-être ça. Moi, on m'a dit, on vous envoie la Redmi Watch Lite 2. Dans la conférence qui va être le 28 pour présenter le Redmi 11, ils nous disent, certaines news disent, et la marque pourrait nous proposer la Redmi Watch euh, 2. Mais en fait, peut-être qu'on pourrait juste avoir la Redmi Watch Lite 2, ou alors ils prennent vraiment d'avance, il y aura la watch normale, ils vont la vendre, et après la 2 qui sortira plus tard. Donc on la recevra et on pourra vous faire la review, mais bon, ça prête un peu à confusion. Bon, version podcast. Donc quasiment là, on devrait arriver à tenir un podcast presque tous les jours. Des petits podcasts euh, audio de Les Magouilles font leur vue. 40, 60, c'est pas mal puisque les émissions font à peu près dans ces eaux-là aussi, hein, euh... 66, euh, 84, euh, 74, bon, les versions podcast, c'est assez élitiste. Mais le fait d'en faire beaucoup et de faire un peu un format un peu différent et surtout un truc un peu court, vous voyez, on est sur du euh, 10 minutes, 3 minutes, euh, voilà. Donc on est sur des formats plutôt courts, à part le JT du Geek. Donc vous pouvez trouver tous ces podcasts, soit en allant sur Soundcloud, le champ est dans la description, soit sur Spotify. Tu te demandes ByGLG sur Spotify. Podcast Addict aussi. Podcast Addict aussi tu mets ByGLG, il va me trouver. Tu peux t'abonner au flux. Le flux! Nombre de flux. On parlera de mon Instagrams. Mon pseudo, c'est Greg le Geek. Comment je suis là 28 minutes, je suis pas mal. Instagram, mon pseudo, c'est Greg le Geek. La vidéo du jour, la montre hier, donc là, j'ai fait sur les magouilles. Euh, quand j'ai reçu les produits, nanana. Je vais aller à la poste aujourd'hui, j'ai reçu un aspirateur encore, là, apparemment. Faut que j'aille payer la taxe. Donc, il y en aura au moins 4 le mois prochain, C'est sûr. Peut-être 5 ou 6, il, il me faut au moins 6 reviews pour euh, survivre. Et euh, avec les aspirateurs, on a là. La Mi Watch Lite, j'ai normalement une vidéo euh, pour les, les clés Windows, machin. Ils veulent une vidéo spécié, spéci, spéciale, dédiée. J'ai mis mixé spécial et dédié. Voilà. Donc euh, voilà, le mois prochain, vous devriez avoir de la review. Mais pour l'instant, rien de dur champ. Bon, film et série télé de la semaine. J'ai fini la saison 2 de Validé. J'ai eu un peu de mal au début, avec le côté un peu... Euh, ouais, je vais te niquer ta mère, ta mère était pas là, j'ai niqué ta sœur et tout. Enfin bon, toujours pareil, les petites embrouilles, euh, voilà. Euh, mais je me suis quand même un peu acharné, j'avais un peu peur de cette... On est un peu en 2021, où il faut mettre de la meuf partout. Puis les meufs, il faut évidemment qu'elles soient... Comment dire sans trop. Je vais pas dire, c'est... Euh... Il faut que la meuf soit à l'égal de l'homme. Sur le concept, il n'y a aucun problème. Mais euh, le problème, c'est qu'au cinéma, c'est que si, euh, voilà, la meuf, elle est aussi Si les mecs sont badass, les meufs doivent être badass. Non, pas du tout. Mais qu après que ça y est impidélégalité, oui. Mais euh, les hommes, c'est musclé, c'est viril et c'est badass. Et les meufs, ensuite, euh, sont plutôt euh, dans, dans un autre type. Encore une fois, Adam et Ève, c'était un peu l'idée. Il a pris un être, il l'a divisé en deux, il a créé Adam et Ève, qui étaient chacun la moitié de l'autre. Ça, c'est beau comme histoire. Puisqu'il faut les deux, ensemble, pour récréer l'être parfait. Non, Dieu, le coup de l'âme sœur et tout, là, t'as tout compris. Voilà, là, ça, c'est beau. Après, l'histoire de me on va mettre une meuf badass, on va lui couper les cheveux, on va faire une lesbienne, on va lui mettre un gun et elle va tout défoncer. <rire> bon, pourquoi pas Mais c'est pas trop le délire. Là, dans Validé, bien évidemment, en saison 2, bah, c'est une meuf. Hein, voilà. Donc, ça faisait un peu flipper, mais en même temps, c'était pas mal. Bon, l'histoire avec le gamin, je te kidnappe, je te kidnappe pas. Les mecs, ils font Paris-Marseille. Allez, on va à Marseille. Hop, on prend mon Porsche et on va à Marseille. Bon, le problème, c'est que Paris-Marseille, quand tu es un peu en Europe, ils ont et on n'y va pas l'après-midi. Hein. <rire> Par le matin, arriver l'après-midi, Paris-Marseille, il y a un peu de route quand même. Hein. Donc, bon, là, il y a un peu le côté, mais ça se passe à Marseille et tout. c'était assez intéressant. Et la fin de la saison est super bien. Il hein. y a des retours d'acteurs de la saison 1 qui refait font leur comeback et tout, <rire> il y a vraiment des biens, il y a des trucs sympas, et sur la fin, la, Genre, la moitié j'ai eu un peu de mal, et sur la dernière moitié c'était un... pas mal, et franchement la dernière fin était bien, le pari était assez risqué, mais euh, ça passe bien, ça passe bien, c'est bien fait et tout, j'ai Je... bien kiffé la fin, même si bon là il y a des trucs c'est quand même un peu léger, c'est pas trop de mon âge, mais voilà, j'ai passé un bon moment et euh, j'ai kiffé, on peut dire. Je continue à avancer doucement sur octobre, la série Netflix. Euh, voilà. Donc, j'ai pas. J'en suis au numéro 4. Là, il me reste le 5 et le 6. C'est badass. Hein. Ça, c'est par contre, c'est badass. Alors, bien évidemment, c'est danois, nanana. On pourrait dire que, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Le tueur au marron et tout. Euh. Alors, il y a beaucoup de séries. j'essaie un peu de mixer. Je me fais pas toute la saison euh, d'un coup. Je suis pas là pour faire une critique. J'en mange un petit peu. Hier, j'en ai fait un et demi parce que j'avais fait la moitié. Avec Netflix, tu peux reprendre facilement. C'est pas mal, hein, les tueurs, t'as envie de savoir et tout. Il y a plein de manigances, les acteurs et tout. Concon, -con, hein, des gens, ils ont des attitudes qui sont un peu concon. L'autre, à l'endroit le plus badass, elle y va toute seule, quoi. Tu sais, tout seul tout toute avec ma torche. Et évidemment, tu sais, je rigolais. Je dis, ah, elle est toute seule dans un truc, mais tu sais, euh, complètement underground. Je dis à tous les coups, elle va crier police. C'est genre, non, mais je suis policier. Euh, je suis policeman, je police girl, je suis policier mais évidemment' fait et on n'a pas peur hein. mais c'est bien je qui bien il me reste plus que deux épisodes à mon avis j'aurais fini mardi hein. je pourrais vous dire un peu ce qu'il en est jusqu'à la fin mais c'est prenant euh, c'est assez intéressant je continue à avancer doucement sur fondation et contrairement à tout ce que j'ai pu lire et je pense que toutes les critiques des gens qui euh, qu'on ont dit je ne vais pas dire du mal mais qu'on dit que c'était lent et tout c'est des gens qui ont lu le livre et apparemment, quand on lit le livre, on essaie de transposer et on sait ce qui va se passer, donc on trouve peut-être que le démarrage qui est un peu long et tout. Mais moi, j'accroche plutôt pas mal, puisque... Alors déjà, il y a un univers qui est incroyable, tu sais, jardin de Star Wars. Il faut poser un univers, une galaxie, euh, les gentils, les méchants, les trucs. Donc c'est quand même assez long, il faut poser l'histoire derrière ça. Il y a des décors qui sont incroyables, des effets spéciaux aussi, pour une série télé, encore une fois. Et j'en suis au numéro 3, et c'est pas mal alors 1, 2, après 3 on passe sur un autre délire, mais euh, c'est assez intéressant, je crois qu'il y a le 4 là qui est disponible. Euh, J'aime bien, ça va, c'est bien SF, t'as envie de savoir, bah, l'intrigue se met en place, le problème c'est que moi j'ai aucune base, je connais pas du tout, à part euh, quelques notions ésotériques dans le dossier qui, qui reviennent et tout. Mais euh, voilà, moi je découvre la série, et le fait de la découvrir, on découvre tout. On a, on a, tout est une surprise. Moi, j'ai plutôt bien apprécié. Voilà, euh, épisode 3, épisode 4, je regarderai et tout, pas mal. Lucifer, j'ai pas continué comme ça. Toi, je me garde ça un petit peu en stock. Euh, pareil, là la dernière fois, je vous en ai parlé. La série anglaise, là, avec euh, Daredevil dedans. J'ai regardé l'épisode, je crois, bah, là où ils vont faire leur vengeance et tout. Et après. Bon, ça a l'air d'être une série qui est assez longue. Hein, rien à voir avec Gang of New York. Donc, je suis pas. Je me jette pas dessus. Euh, pareil, Y, le dernier homme, là. Vous avez vu, je vous ai dit, deuxième épisode, déjà, ça commence à partir en couille, là. Il n'y a plus que les meufs qui survivent, les meufs prennent le pouvoir, mais avec les meufs, on va être sauvés. Non, d'après les scénaristes américains, tout le monde est... Là, il y a un pied et tout le monde est aussi con, en fait, hein, que ce soit des mecs, des meufs, <rire> c'est tous des abrutis. Pareil, et la série n'a pas marché, elle sera pas renouvelée pour une saison 2, donc bon, après, on finir la saison 1 pour savoir que c'est fini et que, bah apparemment, c'est pas ouf pendant tout le long... Là, euh, on est d'accord qu'il n'y a pas, pas d'urgence, je préfère me concentrer sur d'autres séries et vous faire découvrir des pépitas <rire> et non pas des pépitos. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, cette émission a pas duré autrement 34 minutes, euh, c'est bien, c'est pas mal. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, n'oubliez pas, pour soutenir l'émission, mettre un petit pouce en l'air, c'est pas mal. Vous pouvez mettre un commentaire, quel qu'il soit, je mettrai au moins un cœur d'amour, voire même je répondrai si besoin était. N'oublie pas d'aller voir ma vidéo sur la montre euh, Seiko Kinetics, si tu connais pas ce genre de montre, tu veux te faire un cadeau, tu veux faire un cadeau, et tu cherches une montre qui est incroyable, c'est exactement celle-là, et on nous a laissé entendre qu'éventuellement, on pourrait en avoir une autre encore mieux. Pas beaucoup, beaucoup plus cher, mais carrément mieux de kinétique, de trucs. Avec. Ouh là, j'ai vu les photos. Faites de la vue, non, faites de la vue sur la Seiko. Et comme ça, peut-être qu'on pourrait avancer là-dessus. Peut-être ça pourra motiver Sigul. Bon, code 41, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, on essaye un peu de draguer des marques. Hein c'est un peu le but. On va pas faire que des aspirateurs. Même si je suis le spécialiste autoproclamé des aspirateurs, je veux dire c'est un titre qui n'est très peu honorifique. Marc, si je m'autoproclame... Spécialisé des aspirateurs, je peux peut-être m'auto-faire un diplôme. Number one of the aspirateur. S'il il y en a qui sont en Photoshop, qui mettent un, enfin, un truc. Number one des aspirateurs, on l'affichera. <rire> on l'affichera pendant les reviews. Autoproclamer. Après, il faut comprendre la blague. Autoproclamer, je le dis à chaque fois. Comme ça, vous comprenez un peu la blague. <rire> bon, je vous remercie de passer me voir. Je vais jouer un peu mes, euh, mes montres euh, Pagani.